Eh ben, bienvenue à tous, euh, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et je ne suis pas seule, on est à deux avec Joris Danton pour vous présenter aujourd'hui les montages juridiques qui sont, qui sont adaptés ou plus ou moins adaptés à l'habitat participatif. Alors, Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Audrey Giquel. je suis euh, habitante euh, depuis 2012 euh, d'un habitat participatif au nord de Lyon. Euh, je suis également accompagnatrice de groupe euh, depuis 4 ans et je suis euh, autrice du livre euh, « Les clés de l'habitat participatif, euh, mes expériences de vivre ensemble » et je suis euh, youtubeuse. Alors, pour me présenter en quelques mots, euh, donc, je travaille comme formateur consultant dans permaculture, dans ma structure « L'atelier fertile ». Dans lequel je propose de, voilà, de la formation, de l'accompagnement de porteurs de projets et puis des, des bouquins sur le droit immobilier et le droit agricole. Et j'ai déjà effectivement sorti un premier bouquin, Idéalité pour Habitat Alternatif, où notamment je parlais effectivement des différentes structures qu'on peut utiliser pour monter justement des projets d'habitat participatif. Alors nous avons voulu faire cette vidéo à deux parce que voilà, c'était plus, plus motivant, c'était plus sympathique. Ça nous permet aussi d'allier nos. Dynamisme, juriste, qui est ben, juriste, euh, moi qui est pas mal vadrouillé dans le domaine de l'habitat participatif, ça nous semblait pertinent de faire ça à deux. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, on a l'occasion de se rencontrer dans un webinaire que j'animais sur précisément le droit d'habitat participatif. Ça nous paraissait intéressant, justement, de croiser nos regards, croiser nos expériences. Euh, sur ce sujet. Avant de démarrer, euh, sachez que du coup, on va vous présenter, ça sera, c'est non exhaustif, mais on va quand même aller assez loin dans la présentation des, des montages juridiques. Euh, pour autant, il y a plein d'accompagnateurs en France qui sont en mesure de vous accompagner. Vous allez voir que c'est assez complexe. Et donc, je vous renvoie à la fois sur la structure du RAP, le réseau des accompagnateurs de l'habitat participatif, ou la coopérative Oasis qui fait également de l'accompagnement la, dans ces domaines-là. Ouais, on mettra les liens vers leur site internet en description de la vidéo. Avant de démarrer les présentations des montages juridiques, on veut vous présenter les questions qu'il faut se poser pour trouver son montage adapté. Et pour ça, donc c'est ce qu'on appelle le cahier des charges juridiques. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est le rapport à la propriété et les finances parce qu'en fait, un montage juridique, ça, ça permet de définir comment on va financer son projet. Donc, c'est un point qui est important, c'est déjà de faire le bilan de quelles sont vos finances et comme, voilà, quel, comment vous envisagez le financement. C'est très corrélé avec la question de quel rapport je veux avoir dans mon projet à la propriété. Et là, il y a vraiment un champ des possibles qui est assez vaste. Ça peut être, bah, je veux être propriétaire de mon logement, je veux être locataire de mon logement, mais il y a également un un entre-deux, euh, avec différents montages qui, euh, qui vont passer par une propriété collective. Donc, le principe de la propriété collective, c'est qu'on euh, est un collectif, on va créer une structure, la structure sera propriétaire euh, du bien, de la construction, de la rénovation, et nous, on, on est membre de cette structure. Donc, c'est euh, voilà, une... Sais, par exemple, j'ai uniquement des parts sociales dans la structure. Je j'ai pas... Je ne suis pas propriétaire d'un logement particulier, j'ai juste des parts dans la structure. Voilà. Et puis, on a encore, on a encore euh, aussi euh, euh, la possibilité, dans les montages, de n'avoir quasiment carrément aucune propriété. Je ne possède ni part dans la structure, ni un bien matériel dans la structure. Ça existe aussi. Alors, On peut aller un peu sur le, le vocabulaire, euh, Joris, sur, euh, euh, justement, on, pour continuer sur la notion de propriété. On parle des fois de propriété, de jouissance. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit mmh. peu euh, la différence ouais. de... Alors, euh, lorsqu'on est donc membre dans une structure euh, ce qui, qui est, possède un ensemble immobilier, il y a plusieurs rapports qu'on a avec un logement. Je, je suis une famille, on euh, est dans une famille et on veut aménager dans un logement qui fait partie de l'ensemble immobilier. Il y a une distinction qui est importante il y a entre ce qu'on appelle l'attribution en propriété à, cette, à telle famille, à tel foyer, on attribue la propriété de tel logement, et ce qu'on appelle l'attribution en jouissance. L'attribution en jouissance, c'est le terme juridique pour désigner le fait que on, on a délibéré en assemblée générale que telle famille avait l'usage, avait la jouissance, c'est le terme juridique du, du logement, l'usage. Après, il y a un, un élément qui est assez intéressant aussi c'est la possibilité euh, d'avoir une mixité sociale en habitat participatif. Alors, Là, ça peut être intéressant de se poser la question dans votre collectif, est-ce que vous souhaitez une mixité sociale Et après, de voir qu'en fait, il y a plusieurs possibilités de faire cette mixité sociale euh, au sein de, de l'habitat participatif. Alors, ça peut être euh, aller vraiment sur de la mixité sociale avec euh, des, des niveaux sociaux très, très bas. Et dans ce cas-là, bah, euh, ça sera un montage avec un, un bailleur social. Mais il y a d'autres possibilités. Il faut savoir qu'un collectif peut accéder au premier niveau, ce qu'on appelle le, le niveau PLS, hein, locatif social, le premier niveau des bailleurs sociaux peut être accessible à un groupe euh, et puis après, on peut également faire de la solidarité en interne, euh, donc de la solidarité au niveau des apports, par exemple, dire qu'il y en a qui apportent plus que d'autres, mais on peut aussi avoir de la solidarité au niveau des, des redevances, c'est-à-dire au lieu de dire eh ben, je paye un loyer ou une redevance en fonction du mon, de, de la surface de mon appartement, euh, certains peuvent faire en fonction du, du quotient familial ou des choses comme ça. Donc, il y a, Pour dire que la mixité sociale n'est pas forcément associée absolument à un bailleur social, on peut on peut faire des, des montages qui, re, qui recréent de la solidarité en interne. Un petit, un petit élément dans le champ des possibles par rapport à ça aussi, euh, c'est qu'il est possible aussi dans, euh, parmi les, les foyers qui vont habiter euh, des logements dans, dans l'ensemble immobilier, eh bien, avoir des foyers okay, qui sont membres de la structure, et qui donc, ont fait des apports dans la structure, mais aussi d'avoir des foyers, des familles, qui ne sont pas membres de la structure, qui sont juste locataires de la structure. Ça peut aussi contribuer à la nécessité sociale. Alors, les sources de financement pour un habitat participatif, c'est en général bah, l'apport... Des membres et euh, on complète avec un crédit bancaire. Ça, c'est la, la méthode la plus classique. Euh, nous, on va vous parler par la suite de, de cette possibilité d'accéder, euh, enfin, la, les possibilités ou les difficultés d'accéder au crédit bancaire. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres possibilités et en particulier euh, l'appel à investisseurs privés, euh, le, le crowdfunding, euh, voilà, des choses comme ça. Les campagnes de financement participatif, il y a aussi tout le, tous les projets liés à la rénovation, il y a aussi tout le palais de aides à la rénovation énergétique aussi qui n'est pas à négliger. Localement, on peut avoir aussi des aides par les collectivités territoriales, parce que notre projet il a un, un impact environnemental positif, un impact social positif. Donc, euh, il y a un vaste panel de modes de financement peut notamment vous aider, vous orienter sur ce qui est possible par rapport aux caractéristiques qui sont propres à, à votre projet. Euh, ça peut être l'ADIL, hein, l'Agence départementale d'information sur le logement, il y en a une par département. Donc un service public qui peut, entre autres, vous orienter sur justement les financements publics dont peut bénéficier votre projet. Et puis pour les aides à la rénovation, vous pouvez contacter le réseau FER, les espaces info-énergie, enfin, ça change régulièrement de, de nom. Vous pouvez avoir donc, des associations qui vous guident sur quelles sont les aides financières pour la rénovation énergétique. Ok, alors restons sur l'aspect financier. Il y a également tout ce qui est en lien avec la solidarité financière. Si jamais vous, vous créez une structure et que ma, par malheur, à un moment donné, cette structure a des dettes, elle a des créances et elle n'est pas en capacité de pouvoir payer ses dettes, de pouvoir payer ses créances. Que se passe-t-il Est-ce que les créanciers de la, la structure peuvent se retourner vers individuellement chacun des membres de la structure pour réclamer ben, justement, le paiement des dettes ben, Exemple classique, hein, on a un prêt immobilier qui est, qui est mis en place euh, auprès d'une banque et puis à un moment donné, la structure n'est plus en capacité, si c'est un prêt qu'on fait par la structure, euh, donc, la structure n'est plus en capacité de pouvoir rembourser ce prêt. Est-ce que la banque peut se retourner habituellement vers chaque euh, membre pour demander le règlement de la dette voilà. Et donc, euh, on distingue des cas où, effectivement, c'est bien possible, la, la banque peut se retourner vers contre chacun des, des membres. Alors, dans certaines structures, on verra, euh, c'est sans limite de montant mais quand même en proportion de la part sociale que, que chacun a dans la structure. Par exemple, j'ai 20% euh, des parts sociales dans la structure. Les créanciers peuvent réclamer jusqu'à 20% des dettes, euh, seulement de 20% des dettes de la structure. Euh, il y a d'autres euh, cas où, là aussi, ma responsabilité financière comme membre peut, euh, peut être engagée, mais c'est limité au montant des apports. investi par exemple, 10 000 euros, tout euh, un apport en, en argent, 10 000 euros dans la structure. Les créanciers peuvent me réclamer jusqu'à ce montant-là, maximum. Et enfin, il y a d'autres structures, effectivement, on n'a pas de responsabilité financière des membres vis-à-vis -vis des créanciers. C'est-à-dire que les créanciers peuvent pas, ne peuvent pas se retrouver contre, directement contre les membres de, de la structure. J'aurais envie d'apporter aussi une notre petite, petite réflexion de, de mon collectif, parce que nous, nous avons un montage où nous avons une solidarité illimitée, donc ça peut faire peur, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, euh, ben on, on remplaçait en fait cette, cette peur en fait de cette solidarité illimitée par une gestion interne qui fait que quoi qu'il arrive, on ne se mettra jamais en défaut de paiement par rapport à la banque et on gérera en interne s'il y a une difficulté. Évidemment qu'on ne va pas faire en sorte que la banque se retourne contre nous, nous on paiera toujours la banque. Voilà. Mais c'est une, une approche qui est... Euh qui est la nôtre, en tout cas, je vous la partage pour… Euh, voilà, ça, c'est une question à, à vous poser. Un autre point qui est très important pour le choix du montage juridique, c'est euh, le rapport à la spéculation immobilière. Euh, alors, peut-être une petite explication de ce qu'est la spéculation immobilière. Une spéculation immobilière est une opération économique sur un bien immobilier motivé par l'augmentation attendue de sa valeur. On va jouer avec l'augmentation du marché immobilier. Mais euh, si, par exemple, j'achète un bien… J'achète une bâtisse à 1 million d'euros et je fais 500 000 euros de travaux. Avec ces 500 000 euros de travaux, j'ai doublé la surface habitable. Donc, on peut estimer, même si le marché immobilier reste stable, que notre, mon bien qui valait 1 million vaut maintenant 2 millions. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, ça, ça fait partie de la spéculation immobilière ou est-ce que pour vous, la spéculation immobilière, c'est que, bah, au bout de 10 ans, il en vaut pas 2 millions, mais 3 millions parce que le marché de l'immobilier autour a augmenté. Et donc, voilà, ça, ce sont des questions à vraiment se poser quand vous réfléchissez à, à la notion de spéculation immobilière. Et si vous souhaitez euh, bloquer la spéculation immobilière, ce qui est... Euh Possible, on peut le bloquer, on peut le limiter des fois. Si on reprend mon exemple, euh, je vis dans un lieu qui a augmenté, qui vaut maintenant 3 millions d'euros, alors que, euh, voilà, au niveau, euh, si on prend l'équivalent à l'achat, il en vaudrait plutôt 2 millions, donc j'ai une plus-value immobilière d'un million d'euros. Euh, si je renonce à ça, euh, ça fait qu'on a un bien qui devient de plus en plus accessible à des bas revenus dans le temps. Donc euh, voilà, c'est aussi un bien qu'on va pouvoir, euh, par des montages juridiques, sortir du marché immobilier. Euh, par contre, moi, si je vis dedans et que je souhaite me reloger euh, à côté, si je souhaite acheter la maison d'à côté, la somme que j'ai investie dans le projet n'a pas euh, suivi le cours du marché immobilier. Et donc, euh, bah, j'ai euh, en quelque sorte perdu de l'argent. En tout cas, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Je ne peux pas acheter euh, juste à côté. Donc voilà, ça, c'est des notions. À se, à se questionner quand vous parlez de la notion de, de spéculation immobilière. Si jamais une personne qui possède un, un bien au départ dans la structure souhaite les revendre, eh c'est une clause d'agrément prévue dans les statuts et doit d'abord obtenir l'agrément, l'accord de l'Assemblée générale des membres de la structure. L'objet de, de l'agrément, c'est à la fois de valider bah, l'acheteur potentiel est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce que cette personne est raccord avec la philosophie l'esprit euh, du projet euh, Mais c'est aussi euh, une façon de, de valider le prix, le prix de la session le prix de vente. Mettre en place une clause d'agrément, c'est souvent en pratique une façon de, que le groupe, la structure, se donne les moyens pour réguler la spéculation Si je le dis autrement, euh, on peut avoir des montages juridiques qui ont une clause de non-spéculation dans le montage juridique, c'est intégré dans le montage, mais on peut également avoir euh, non-spéculation euh, sociale, euh, c'est-à-dire si le groupe euh, est tout à fait OK avec le fait qu'ils veulent la non-spéculation et qu'il y a une clause d'agrément. Hein, on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas cette clause d'agrément. Dans ce cas-là, on peut faire de la non-spéculation euh, sociale. Voilà. Donc, ça n'est pas dans les statuts, mais on peut quand même l'appliquer. Un autre point intéressant, c'est le euh, régime fiscal. Si la, la structure dégage un bénéfice euh, au cours, cours d'une année, eh bien, euh, se pose la question de est qu « est-ce qu'une fiscalité s'applique ?» Ce pas le cas dans toutes les structures, on va voir. Et puis, euh, s'il une fiscalité, bah, laquelle a et euh, vous avez, basiquement, il y a deux types de, de fiscalité qui peuvent s'appliquer, soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Alors pour faire très, très simple, euh, l'impôt sur le revenu, ça veut dire que ce n'est pas la, la structure qui va être euh, imposée, c'est chacun des membres individuellement, en fonction de la, la, la part de bénéfice auquel il a droit, du fait des, des statuts de la structure. Par exemple, j'ai une structure qui a dégagé 10 000 euros de bénéfices au cours d'une année, moi, j'ai 20 des parts sociales qui sont en droit à 20 des bénéfices. Ben, j'ai donc une part de bénéfices qui me revient de 2 000 euros. Et ces 2 000 euros vont être intégrés. Je vais déclarer dans ma déclaration d'impôt sur le revenu. Après, c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, là aussi, pour présenter ça de façon très, très simplifiée, c'est la, la société qui va payer l'impôt sur le, le montant du bénéfice dégagé au cours d'un exercice. Un autre sujet euh, sur lequel euh, le groupe doit se questionner dans le cahier des charges juridiques, c'est la notion de gouvernance. Et en particulier, comment est-ce qu'on souhaite euh, décider, euh, comment est-ce qu'on souhaite prendre nos décisions ensemble. Très souvent, les groupes adoptent euh, soit le mode par le consentement, soit le mode d'une personne égale une voix. Mais voilà, on va voir tout à l'heure dans les différents montages juridiques que euh, des fois, la, la structure juridique impose... Un, un mode de prise de décision, enfin voilà, en tout cas un droit de vote, euh, c'est ce qu'on regardera. Alors, une petite nuance à apporter quand même, c'est qu'en fait, on peut imaginer, si par exemple, euh, alors imaginons, voilà, la copropriété, on est au tantième, je spoil un peu la suite, euh, mais on peut tout à fait imaginer que le consentement euh, est un préliminaire au vote. Et du coup, en plus, si on arrive à être tous consentants, on peut considérer que c'est une unanimité. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est une manière de, de contourner euh, les droits de vote qui ne sont pas forcément à une personne égal à une voix. Voilà. Mais on, on y reviendra euh, par la suite. Alors tout d'abord, je veux vous parler un petit peu de la philosophie du consentement et de la différence entre consensus et consentement. Dans le consensus, euh, on cherche l'unanimité, c'est vraiment on va chercher tout le monde est pour. Dans le consentement, on va chercher que personne ne soit contre. Ça paraît assez subtil à le dire comme ça, mais en fait, il y a vraiment une, une nuance importante dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la meilleure solution. Dans le consensus ou même dans les prises de décision de manière générale, on cherche effectivement cette meilleure solution et pour ça, on va analyser différents scénarios, regarder, discuter et tendre vers la meilleure solution. Dans le consentement, on considère que euh, il existe euh, une infinité de solutions et dans cette infinité de solutions, euh, dans le champ du personne n'est contre, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs solutions et dès qu'on en trouve une, euh, c'est bon, ça suffit, on s'arrête là on ne cherche pas à aller explorer toutes les solutions. Et vous allez voir, dans la, le processus, ça se ressent. Il faut, faut distinguer la question de, euh, des droits de vote dont dispose chacun lors des prises de décision. Euh, et puis, de part, c'est quoi le, les règles sur les prises de décision d'Assemblée euh, Pour donner un exemple, d'une part, on, peut avoir, on a la question de euh, est-ce est qu'on est sur une personne égale une voix ou L'alternative qu'on voit souvent, c'est dans les structures, c'est que le nombre de voix dont je dispose, c'est proportionnel au nombre de parts que j'ai dans la structure. C'est une chose. d'autre part, par exemple, c'est dans telle prise de décision, on est sur la majorité simple des voix. Il faut obtenir la majorité pour que la la décision soit obtenue, ou dans tel autre prix de décision, il faut avoir l'unanimité. Alors, un nouveau, une nouvelle question dans ce cahier des charges, c'est quel est le champ d'action Dans certaines structures, on peut gérer une même structure peut gérer plusieurs ensembles immobiliers qui sont complètement distincts les uns des autres. Dans d'autres structures, où on ne peut gérer qu'un seul ensemble immobilier. Déjà, c'est une première distinction. Et puis, une autre distinction, c'est est-ce que ma structure ne peut gérer qu'un ensemble immobilier, peut faire que de la gestion de cet ensemble, c'est tout, ou est-ce qu'en plus de ça, elle va pouvoir euh, voir gérer des activités économiques, qui sont donc des activités économiques qui sont gérées collectivement Et puis encore une autre question, c'est la notion de qui va construire. Alors, est-ce que euh, est que vous souhaitez être en autopromotion ou passer par un opérateur immobilier Donc ça veut dire quoi ça veut dire donc c'est ce qu'on appelle le portage de maîtrise d'ouvrage qui va gérer la partie construction ou rénovation, est-ce que vous déléguez euh, cette partie-là ou est-ce que vous en chargez On passe très vite, évidemment, on aurait il faudrait passer du temps à vous expliquer tout ça, mais donc voilà la question de qui construit et la question aussi de est-ce que c'est une construction ou une rénovation et ça, certains montages juridiques sont limités par exemple à la construction. Et alors dernière petite question, mais ça c'est le, le petit bonus, si c'est euh, également en auto-rénovation ou en auto-construction, voilà, qui va également jouer sur des choses, alors euh, au niveau des statuts juridiques, mais surtout au niveau des assurances, ça peut jouer énormément. Alors, un, encore un point. Alors, ça, c'est un point qui est… Euh, souvent, les, les groupes sont assez d'accord sur la clause d'agrément. Donc, Joris en a un petit peu parlé tout à l'heure euh, par rapport à l'aspect euh, spéculatif. Euh, c'est, est-ce que vous souhaitez maîtriser euh, les entrées les sorties alors, en général, les groupes le souhaitent, euh, en tout cas, au moins gérer les entrées, c'est-à-dire, est-ce que le groupe valide un nouvel entrant Quelqu'un s'en va euh, voilà. Est-ce que le groupe a un droit de regard sur le nouvel entrant ou pas Souvent, quand on parle de ce sujet, ce qu'on pense spontanément, c'est de la vente. Un membre de la structure qui souhaite revendre son logement ou de séparer ses parts à un, une personne qui n'est pas dans la structure. Euh, ou le donner, euh, ça peut aussi arriver, il faut aussi penser le cas de la succession. Donc, vous avez un membre de la structure qui décède, qu'en est-il euh, Sa propriété va être transmise à ses héritiers. Il se pose la question de, derrière, qu on va, voilà, si on met en place une clause d'agrément, le fait que les héritiers effectivement, euh, arrivent euh, deviennent membres de la structure. Il y a également la possibilité, pour certains montages juridiques, d'exclure. Donc, souhaitez-vous pouvoir avoir un droit d'exclusion Alors, évidemment, ça paraît... Euh ça paraît un peu étrange de, de, de parler d'exclusion alors qu'on est dans l'euphorie de créer un projet. Mais pour moi, euh, avoir une possibilité d'exclure, c'est un peu comme avoir le droit de divorcer. Euh, C'est-à-dire que bah, quand on se marie, on n'a pas trop envie de penser au divorce, mais c'est quand même une sécurité que d'avoir ce droit-là euh, de pouvoir euh, divorcer. Donc, le droit de pouvoir euh, exclure un membre, euh, ça fait partie de, de ces possibilités où euh, évidemment qu'on ne le fera pas euh, instantanément, mais après tout un processus, de résolution de conflits, de discussions, de, voilà, on, on aura tenté plein de choses et des fois, ben, la seule possibilité, la seule porte de sortie, c'est l'exclusion. Euh, et du coup, ben, c'est bien d'avoir cette porte de sortie parce que si on ne la pas, ça peut être compliqué. Oui, on peut avoir des conflits durs qui s'enlisent dans le temps et alors là, ça peut être l'horreur pour tout le monde. Donc, euh, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas un sujet plaisant. En général, les groupes euh, n'y pensent pas ou sont très réticents à en discuter euh, lorsqu'on est sur le montage d'un projet. C'est vrai qu'on n'a pas, je comprends, je comprends, très bien qu'on n'ait pas envie de se projeter sur euh, des quids en cas de litige euh, grave, litige dur, mais, euh, mais c'est indispensable, parce que le, le pire moment pour réfléchir à comment est-ce qu'on gère un conflit, c'est lorsqu'on ce peut, peut confier là. Dans le droit français, donc en fait, on peut on peut exclure une personne d'une société. Euh, on n'a pas le droit de virer quelqu'un de son logement. Euh, en tout cas, c'est c'est beaucoup, enfin c'est réglementé. Hein, c'est le, le principe des personnes qui vivent en squat que voilà, il faut une procédure pour pour exclure d'un logement. Donc voilà, nous on va parler de l'exclusion du collectif. Euh, et après, si vraiment la personne ne souhaite pas partir et qu'elle reste dans son logement, eh ben, c'est une autre procédure, d'un autre ordre. Euh, mais l'expérience que j'ai pu voir moi dans des, dans des collectifs qui avaient appliqué cette procédure d'exclusion, c'est qu'une fois que la personne est exclue du collectif, elle s'en va. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, c'est un acte fort que de se faire exclure de son collectif et on a rarement envie de rester vivre dans un habitat participatif dans lequel on, on vient de se faire exclure. Nous allons attaquer donc euh, chaque structure juridique. Euh, Peut-être vous donner euh, un, petit, euh, un petit plan des, des, des montages qu'on va euh, aborder. Alors, on va aller, nous allons voir donc la copropriété, la SCI, la SCCI, la SCIA, la S3C, l'association, la SAS coopérative, la SIC, la sl et nous aborderons également des montages hybrides sur la fin. Voilà, donc, pour vous donner un petit aperçu, vous donner envie d'aller jusqu'au bout. <rire> Accrochez vous bien et donc on va partir sur euh, la première structure. La copropriété. Alors, la copropriété, vous connaissez tous, donc c'est facile de démarrer par cette structure-là. Le rapport à la propriété, c'est évidemment, et chacun est propriétaire de son logement. La particularité de la copropriété, c'est que c'est un statut qui est extrêmement cadré et qui met en avant vraiment le droit individuel par rapport au collectif. C'est en ça que, euh, que je trouve qu'il n'est pas du tout adapté à l'habitat participatif. Mais des fois, des fois, et en fait, figurez-vous qu'un tiers des habitats participatifs en France sont en copropriété, donc c'est quand même important d'en parler, parce qu'il y a des fois des choses qui vont faire qu'on favorise la copropriété. On est propriétaire euh, voilà, d'une cote-part de partie commune, et sinon on est propriétaire de son logement. Au niveau du financement, c'est le prêt individuel qui est favorisé, donc chacun va financer auprès de la banque son logement et sa cote-part des communs et le crédit bancaire est plutôt facilement accessible. Est-ce qu'il y a une responsabilité financière des créanciers Non. Euh, voilà, chacun est vraiment sur son, son niveau euh, à lui de, de, de son logement et de sa partie euh, commune. Euh, le droit de vote est au tantième. Euh, nous n'avons pas possibilité euh, d'avoir une procédure d'agrément, on ne peut pas valider les nouveaux entrants, nous ne pouvons pas non plus exclure quelqu'un d'une copropriété, ça c'est impossible. Au niveau du champ d'action, ça peut le gérer un seul ensemble immobilier, on ne peut pas gérer d'activité économique. Et le régime fiscal, euh, c'est l'exonération d'impôts. Un, un régime juridique très commun, qui effectivement est, est assez souvent utilisé sur l'état participatif, fait que euh, bah, tous les interlocuteurs institutionnels, banques, euh, etc., bah, connaissent bien, c'est rassurant pour eux. Ça présente aussi l'intérêt, peut-être pour les membres du collectif, qu'on est sur un régime juridique qui est extrêmement encadré, on a très peu de liberté dans l'écriture de ce genre de statut. Et puis, euh, c'est aussi facilitant pour l'accès au, au crédit bancaire. Après, il y, a une, il y a une déclinaison qui elle, est assez méconnue de la, de la copropriété. C'est la copropriété à syndicat coopératif. Ça, c'est possible. Soit la création d'une copropriété de prévoir d'emblée qu'elle soit à syndicat coopératif, ou par, on par, si on a une société, une copropriété, disons, classique, eh bien, de la faire basculer, de changer ses statuts pour qu'elle devienne une copropriété à syndicat coopératif. Le point essentiel de la copropriété à syndicat coopératif, finalement, c'est que là, on va, avoir, on va tomber sur le principe d'une personne égale une voix, au niveau des droits de vote. C'est une, une déclinaison, mais les, les, les principes généraux sont, sont les mêmes que la copropriété. Alors, ensuite, la société civile immobilière classique. Le principe des SCI, à la base, c'est pour… On voit souvent des SCI familiales ou des, des, des, des personnes qui se regroupent pour acheter des biens immobiliers et c'est souvent pour louer. Au niveau de la SCI, là, on va être ensemble propriétaire d'un bien, euh, mais il n'y a pas de lien entre l'endroit où j'habite et, euh, et mon nombre de parts. Par exemple, je, je possède 20% des parts, des parts sociales de l'SCI, super, c'est tout. Je, je ne suis pas propriétaire de tel logement dans la SCI. Donc, on est effectivement propriétaire d'un nombre de parts. Le financement, euh, c'est en général un financement collectif. Donc, c'est la SCI qui va faire un prêt bancaire pour pouvoir financer l'achat du bien et les travaux. Il peut y avoir au cas par cas des prêts individuels en général pour financer un capital social. Voilà, s'il y a quelqu'un qui part, euh, j'avais un capital social dans, le, dans la CI, je m'en vais, quelqu'un revient et me rachète mon capital social. Il peut y avoir au cas par cas euh, des prêts bancaires pour, euh, pour pour cela. Les banques connaissent assez bien euh, ces types de montages, les notaires aussi, hein, c'est des, des montages qui sont assez classiques. Donc, au, au niveau de la responsabilité financière, euh, donc là on est euh, sans limite de montant, euh, en proportion du nombre de parts, euh, mais voilà, on a quand même une, une responsabilité financière qui est quand même euh, assez élevée. Le droit de vote, donc on est proportionnel au nombre de parts sociales. Alors voilà, je, je connais bien la STI parce que c'est le, le montage dans lequel je suis. Je... Et nous, nous avons euh, donc le même nombre de parts sociales en fait. C'est très facile d'avoir euh, le même nombre de parts sociales et de mettre euh, le complément euh, financier en compte courant d'associés, puisque de toute façon, il euh, n'y a pas de corrélation avec, euh, avec le logement. On peut parfaitement euh, décorréler euh, voilà, le, le nombre de parts sociales par rapport à la surface de son logement. On a une procédure d'agrément, on valide les nouvelles entrées et euh, nous avons également euh, la possibilité d'exclure un membre de la SCI. Le champ d'action par la SCI peut gérer plusieurs ensembles immobiliers et le régime fiscal, c'est l'impôt sur le revenu avec option. Enfin, il est possible également d'avoir une option impôt sur les sociétés. Euh, quelque chose d'intéressant quand même dans la SCI, c'est qu'il y a deux montages possibles. On peut soit être, dire qu'on est tous locataires et dans ce cas-là, c'est les loyers qui vont rembourser la banque. Enfin, voilà. Et Dans ce cas-là, on fait un montage où on justifie à la banque d'un certain nombre de loyers qui rentrent et on, on, on peut emprunter à certains auteurs en fonction de ça. Mais on peut également avoir un montage où, comme nous sommes sociétaires de la SI, eh ben nous sommes en jouissance. Et dans ce cas-là, nous payons des, des redevances que nous mettons dans nos comptes courants d'associés et c'est euh, ce montant des comptes courants qui permet de rembourser la banque. Et en fait, quand on part, on récupère l'argent que nous avons euh, sur notre compte courant d'associés ainsi que nos, nos parts sociales. Donc, voilà, nous n'avons pas euh, de loyer qui est perdu. Effectivement, par défaut, on SCI, euh, le droit de vote de chacun est proportionnel à son nombre de parts sociales et, et comme l'a dit Audrey, hein, on, peut, euh, on peut faire le choix voilà, par, euh, par simplicité peut-être d'avoir tous le même nombre de parts sociales, euh, c'est possible. Il y a des, on peut se débrouiller au niveau du montage, même si les surfaces et les logements sont différents, même si les apports euh, de chacun sont différents. Ce qu'il bon. faut faire attention, c'est l'interdiction des clauses léonines, c'est-à-dire des, des clauses qui prévoient qu'on a une, un très fort déséquilibre entre pour une personne donnée dans la structure, entre ses droits et ses obligations. Par exemple, si vous avez seulement 1% des parts sociales dans la structure, mais que les 20%... Euh, des, des droits de vote, voilà, il, y a, il y a un gros déséquilibre, et ça, euh, c'est interdit. Et en cas d'un conflit, eh bien, euh, un membre peut demander euh, la, la suppression de la clause sur les droits de vote, puisqu'elle elle serait une clause dérouillée. Euh, un petit élément aussi intéressant dans la SCI, euh, c'est qu'on peut, euh, peut avoir des apports qui sont très différents. On peut avoir… Euh, donc des personnes qui apportent beaucoup, des personnes qui apportent moins, euh, on peut faire des choix, on peut rémunérer des comptes courants d'associés, par exemple, certains, donc quelqu'un qui apporterait beaucoup, on peut choisir de le rémunérer pour le... Voilà pour que ce soit, parce qu'on juge, juge que c'est plus juste pour cette personne qui a amené beaucoup d'argent. Et puis, on peut faire un système de rééquilibrage dans le temps, sans rentrer trop dans le détail, mais euh, au niveau des comptes courants d'associés, on peut faire des mouvements d'argent qui sont assez souples, jouer sur les comptes courants d'associés. La SCI peut parfaitement euh, avoir de l'argent qui rentre sur un compte courant de quelqu'un et du coup de rembourser quelqu'un qui aurait eu un compte courant plus élevé et d'avoir à terme un rééquilibrage dans le temps. On peut avoir des personnes dans le collectif qui ne seraient pas éligibles à un prêt individuel. On va chercher un prêt collectif, donc ça, c'est un, un des avantages également, c'est une solidarité sur tout ce qui est prêt bancaire. Voilà, et puis le petit, la petite subtilité euh, que nous on a fait au Chulan, c'est qu'on a euh, intégré une association dans la SCI, donc ça c'est également possible, et, euh, et notre association, nous, est majoritaire et ce qui permet de limiter la spéculation immobilière, sachant que normalement une SCI euh, est spéculative, euh, mais voilà, du coup, il y a également cette possibilité-là. Euh, oui, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas euh, interdire la spéculation immobilière dans les statuts de la SCI, mais effectivement, il y faut euh, se débrouiller comme dans le montage de Drey pour, euh, pour pouvoir encadrer la spéculation immobilière tout de même. Euh, après, il y a une déclinaison de la société euh, civile immobilière qui est sous forme coopérative. Le, le fonctionnement, finalement, les caractéristiques en forme coopérative, il y a assez peu de différences avec une SCI classique, mais il y a, il y a tout de même, même une différence essentielle, c'est que là, on applique d'emblée le principe une personne égale une voix. C'est simple à mettre en, en œuvre, ça de, près de, de pouvoir l'inscrire dans les statuts, peu importe que les personnes aient des, euh, un nombre de parts très différents les unes des autres, on appliquera bien le principe une personne égale une voix. Alors ensuite, on va aborder la SCIA, la Société Civile Immobilière d'Attribution l'esprit de, de ce type de montage, ça a été pensé à la base pour que une structure mette en fait toute une opération pour construire euh, un ensemble immobilier soit une opération de rénovation, soit une opération de rénovation neuf, hein, peu importe, les deux sont possibles. Et voilà, une fois toute l'opération euh, réalisée, elle, euh, la, la structure euh, répartit les différents lots qui constituent l'ensemble immobilier. Ben, chaque lot attribué à un membre de la structure. Au départ, une SCIA est, est construite, enfin, on utilise la SCIA pour construire une copropriété parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas construire. Quand on construit un immeuble, il faut une seule société pour construire un immeuble et une copropriété, ça n'est pas une société. En fait, c'est plein de copropriétaires. Et donc, du coup, la SCIA, c'est en fait une, une société, une, un statut juridique intermédiaire à la copropriété, en tout cas dans l'état d'esprit Dans la façon dont le régime juridique a été écrit, à la base, c'est bien pour avoir une société qui permet de gérer toute la phase de construction de l'ensemble immobilier. Une fois cette phase terminée, actée, eh bien, euh, donc les logements sont attribués. Là, on attribue la propriété de, de chaque logement à chaque famille et on bascule sur un régime de copropriété. Mais euh, ce qui est possible de prévoir dans les statuts de SCIA c'est que les logements ne seront pas attribués en propriété, ils seront attribués en jouissance. Et dans ce cas-là, ça va permettre euh, de pouvoir maintenir l'existence de la C.I.A. au-delà de la phase, toute la phase de construction. Dans une C.I.A., chaque membre de la C.I.A. Mais, possède un groupe de parts sociale qui correspond à l'eau, qui correspond à une partie physique hein, de, de l'ensemble immobilier. Selon les critères de statut, bah, ça sera soit attribué en propriété, soit attribué en jouissance, comme je dit. Au niveau du financement, ce qui est possible, c'est de souscrire un financement bancaire individuel. Donc la, la, la grosse particularité de la SCIA, c'est de pouvoir avoir le, accès à un prêt individuel. Chacun finance auprès de la banque son lot, son appartement ou ses appartements. Comme on disait, on peut en acheter plusieurs. L'accès au crédit bancaire ne présente pas de difficultés particulières. C'est un montage assez classique hein, également, qui est bien connu des notaires ou des établissements bancaires. Euh, la responsabilité financière de, des, des membres par rapport aux créanciers de la structure, va bah, est limitée. Euh, le droit de vote d'un membre est nécessairement proportionnel à son nombre de parts sociales. Ça, c'est une disposition obligatoire. Euh, on peut mettre en place une procédure d'agrément. On peut également mettre en place une procédure d'exclusion. Une ne peut gérer qu'un seul ensemble immobilier. Euh, elle peut gérer... Pour le compte, euh, voilà, de, de, de enfin, la SCI peut gérer des activités aussi de, de location euh, dans l'ensemble immobilier, bien sûr, euh, et euh, au niveau du régime fiscal, c'est l'impôt sur le revenu. Bien, sur l'aspect locatif par rapport à la SCI, là, euh, comme chacun a un lot, c'est tout à fait possible de, de dire que, euh, par exemple, moi, j'ai le lot de mon logement et j'achète également un lot supplémentaire que je loue. Et dans ce cas-là, les revenus me reviennent de location, ce qui n'est pas possible en SCI. Les revenus reviennent à l'ensemble de la SCI. On ne peut pas faire euh, voilà, ce, ce, ce lien direct. Il y a une euh, variante qui s'appelle la, la S3C, la Société Civile Coopérative de Construction. Donc, comme le dit son nom, c'est pour de la construction, donc ça ne sera pas du tout pour de la rénovation. Euh, et euh, alors, c'est le même état d'esprit que la SCIA. Je ne vais pas forcément tout redétailler, mais il y a des petites nuances par rapport à la SCIA qui sont euh, assez euh, certaines, euh, <rire> certaines nuances sont très intéressantes, d'autres moins. Euh, il y a en particulier le côté coopératif, donc une personne égale une voix. Donc là, on est vraiment sur, euh, voilà, sur le principe d'une personne égale une voix et pas au tantième comme on l'a euh, en, en SCIA. Alors, une, une petite nuance, c'est que euh, quand on crée une S3C, on n'est pas obligé de déposer on appelle le DD, enfin, en gros, ce qui définit les lots euh, donc euh, voilà le fait que moi j'ai le lot numéro 1 et madame Michu a le lot numéro 2 ça en SCIA il faut le déposer au moment de la création des statuts parce que ça fait partie des statuts en S3C ça fait partie des statuts mais on n'est pas obligé de le déposer tout de suite il faut le déposer avant le démarrage des, tra des travaux ce qui fait que euh, la S3C peut euh, porter toute la phase de conception donc, toute la phase où on va travailler avec l'architecte et où, justement, on va définir les différents lots, les, définir les, ce qu'on va construire, les différents plans. Et ça, on peut euh, le déposer plus tard. Donc, ça, c'est une petite nuance qui est intéressante. Une autre nuance, c'est aussi qu'on peut euh, faire intégrer euh, dans la S3C euh, un opérateur immobilier. L'opérateur immobilier intègre euh, la S3C et peut euh, porter la maîtrise d'ouvrage euh, de… Euh, donc la construction du bâtiment euh, au nom de la S3C. Donc c'est une sorte de, de, de co-maîtrise d'ouvrage en interne. Voilà, c'est une, une, petite, une petite particularité qui est intéressante. Voilà. Sinon, euh, donc, ça peut gérer un seul ensemble immobilier. Euh, ce qu'on a dans cet ensemble immobilier, une autre particularité, c'est que ça peut être uniquement des bâtiments que ça va de l'habitation ou à du mix, c'est-à-dire habitation et professionnelle On est restreint par ça. Normalement, ce n'est pas très problématique sur l'habitat participatif, mais il voilà, faut quand même le dire. Euh, ça peut gérer, gérer des activités locatives, comme les mais ça peut aussi gérer euh, l'aspect vente, euh, vente de l'eau. Euh, et puis, l'origine fiscale, c'est l'impôt sur les sociétés qui Vous l'avez présenté aussi l'association loi 1901. C'est rarement utilisé en pratique, mais euh, on voulait quand même donner aussi, euh, aussi cette possibilité là euh, Ce qui est une grande particularité, c'est que quand on est membre d'une association, on n'a aucune propriété. On n'est pas propriétaire de part dans une association, ça n'existe même pas. Euh, et puis, si je suis membre d'une association, moi, je n'ai aucune propriété sur le capital, le patrimoine de l'association. Voilà, donc, absolument, pas, aucune propriété. Euh, lié au fait d'être membre d'une association de 1901, une association de 1901, pouvant gérer hein, et être propriétaire et gérer des biens immobiliers. Ça, par contre, il n'y a pas de difficulté euh, là-dessus. Si c'est bien prévu dans son objet social, euh, c'est tout à fait possible. Conséquence du fait qu'on n'a pas de propriété euh, en tant que membre, on ne peut pas s'offrir des prêts bancaires individuels. Par contre, l'association peut, on est sur un prêt bancaire collectif. Mais ce qu'il faut tout de même bien dire ici, c'est que le retour d'expérience à ce niveau-là, pour des projets d'habitat participatif, c'est que l'accès au crédit bancaire pour une association, c'est excessivement difficile. Après, euh, les, les membres n'ont pas de responsabilité financière vis-à-vis euh, -vis des créanciers de l'association. Euh, au niveau de l'écriture des statuts d'une association, on a une grande liberté. On peut prévoir une personne égale une voix ou toute autre chose. Euh, on peut prévoir une procédure d'agrément, on peut prévoir une procédure d'exclusion. L'association, par ailleurs, peut gérer tout type d'activité économique, là aussi, tant que c'est prévu dans son objet social. Le grand point d'attention en association, par contre, c'est. Si on veut que l'association bénéficie de l'exonération d'impôts, euh, c'est que cette activité économique a un caractère non lucratif. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais c'est le concept essentiel. Parce que si jamais une association avait des, avait des, des activités économiques qui auraient un caractère Fatigues, on basculerait sur le régime classique fiscal pour les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Alors, un, un petit point, une petite parenthèse pour parler de la loi Allure et des statuts qui sont dans la loi Allure. Peut-être que si vous êtes un peu, si vous avez surfé un peu sur Internet en cherchant les statuts d'habitat participatif, vous êtes certainement tombé sur les deux statuts de la loi Allure, qui sont la SAA, Société d'attribution et d'autopromotion, et la coopérative d'habitants. Alors, ce sont deux statuts qui ont été travaillés à l'époque avec des citoyens, des groupes en particulier donc portés par Habitat Participatif France, pour faire des statuts qui sont adaptés à l'habitat participatif et sur le papier, ils le sont. Le seul problème, c'est que la loi impose un niveau, une garantie financière qui est équivalente à des opérateurs immobiliers et qu'actuellement, les banques ne sont pas prêtes de donner ces garanties à des groupes d'habitants. Tout ça pour dire que les statuts de la loi Lure sont sur le papier très bien, très intéressants, mais que si vous devez euh, avoir euh, recours aux banques, en fait, vous ne pourrez pas euh, utiliser ces statuts et c'est ce qui fait qu'actuellement, ils sont... Euh, ils sont ils ne sont peut-être pas pour toujours, mais en tout cas, ils sont actuellement non, non utilisables. Mais du coup, par contre, euh, dans le langage courant, on utilise des, des fois le terme de coopérative d'habitants. Si vous allez, euh, par exemple, sur le site d'Abicop, vous verrez qu'il y a un certain nombre de, de coopératives d'habitants en France. Mais en fait, euh, ces coopératives d'habitants n'utilisent pas euh, le statut juridique de coopérative d'habitants de la loi Lure. Ils utilisent un autre statut euh, qui est la SAS coopérative, voilà, que nous allons vous présenter. Euh, donc, oui, la, la SAS coopérative, euh, ça peut être un type de structure utilisée. C'est vrai que je, je vois un bon nombre hein, de, de projets d'habitat participatif utiliser ce genre de structure. Le SAS, c'est une société par action simplifiée. Alors, dans l'esprit de l'habitat la, la, participatif, on met d'habitude sous forme coopérative, euh, notamment pour qu'on ait le principe une personne égale une voix, que ce soit le nombre d'actions qu'elle a dans la, dans la structure. Alors, donc, chaque personne possède des actions. Dans ce type de structure, tant que membre, je ne possède pas une, un lot en particulier, je ne possède pas une partie en particulier d'un immeuble. Tout simplement des actions dans, dans la structure. Au niveau de l'accès au crédit bancaire, ce qu'on va demander, c'est un prêt collectif. Ce qu'il faut aussi bien dire, pour des projets d'habitat participatif, c'est que l'accès au crédit bancaire est difficile. C'est le retour d'expérience qu'on a. La responsabilité financière de chaque membre par à créances et de la structure est limitée au montant de ses apports, ce qui est aussi un point intéressant de ce genre de structure. On peut mettre en place une procédure d'agrément, mettre en place une procédure d'exclusion, on peut gérer plusieurs son immobiliers et potentiellement une SAS peut prévoir dans son objet social la gestion d'activités économiques, on n'est pas restreint sur le genre d'activités économiques qu'elle peut, qu peut gérer. Et au niveau du régime fiscal, on est sur l'impôt sur les sociétés. Donc, on va dire qu'on a un malus dans ce genre de structure sur l'accès au crédit bancaire en pratique, par contre, le grand inconvénient de ce, avantage pardon, de ce genre de structure, c'est qu'on a une grande liberté dans l'écriture des statuts. Pour, pour préciser, là, on est vraiment sur un montage où euh, le groupe va collectivement euh, monter une structure, où chacun donc, va avoir des parts sociales, donc on, on, voilà, on est gérant de cette structure, enfin on gère cette structure en tant que, que sociétaire de cette structure, euh, et par ailleurs, on va payer un loyer. Donc il y a vraiment euh, à la fois la casquette propriétaire, je suis sociétaire de la, de la SAS coopérative et je suis locataire. Euh, une petite euh, subtilité, c'est qu'en général, il y a une partie loyer qui est perdue et qui peut avoir un bail, euh, voilà, qui, qui donne droit à un bail locatif, donc euh, des APL, enfin voilà, un certain nombre de droits euh, du locataire euh, et euh, une partie euh, épargne. Euh, ou une part, part acquisitive, ça dépend comment on l'appelle, euh, qui permet d'abonder notre compte courant progressivement. Et quand on, on, on s'en va, quand on quitte cette coopérative, on récupère l'apport initial plus cette part épargne qui a été cumulée au fur et à mesure des, des mois, des années qu'on a vécues sur place. Euh, voilà, donc c'est euh, pour dire quand même un, un point qui n'apparaît pas dans le tableau, c'est que c'est un montage qui est non spéculatif, qui, qui va complètement décorréler le projet de la spéculation immobilière. donc C'est vraiment un montage qui est euh, énormément plébiscité dans des zones tendues euh, urbaines, euh, mais pas que, et on peut aussi le trouver dans des zones rurales avec un montage qui, euh, qui est un peu différent. Mais dans les zones tendues, on peut accéder à ce qu'on appelle le, le PLS, le prêt locatif social, qui est un premier niveau euh, d'aide sociale. Euh, donc, c'est des prêts spécifiques, mais euh, dans ce cas-là, le montage est beaucoup plus complexe parce qu'il faut à la fois avoir un, un cautionnement d'une commune, parfois même d'un bailleur social. Voilà, Donc, c'est au niveau administratif beaucoup plus complexe, mais ça donne des possibilités euh, très intéressantes. Et on voulait aussi euh, aborder un autre genre de, de structure, la, la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Après, pour donner l'esprit général de ce genre de structure, c'est bien penser, donc dans un esprit coopératif pour mener des projets qui sont d'intérêt général, qui sont d'intérêt collectif, au bénéfice globalement d'un territoire. L'esprit aussi de ce euh, genre de structure, c'est de pouvoir associer bah, beaucoup de parties prenantes, euh, potentiellement aussi bien euh, des habitants, mais aussi euh, des personnes qui ont plutôt un rôle de soutien de financiers, d'investisseurs, euh, des collectivités territoriales, pourquoi pas un bailleur social, euh, pourquoi pas euh, des entreprises partenaires. Voilà, avoir, disons, un sociétariat, des, des membres très diversifiés euh, autour de la table. Oui, le, le rapport est la, à la propriété est à peu près équivalent à la SAS coopérative. Hein. On, est donc sur, on acquiert des parts sociales et puis on, on, on va être locataire par ailleurs. Il y a un financement qui est collectif, un accès au crédit bancaire bah, qui, voilà, qui va un peu dépendre du, du, du type de montage. La responsabilité financière est limitée au montant des apports. On a effectivement une personne égale une voix, c'est le principe de la coopérative. On peut avoir euh, l'agrément des nouveaux entrants, on peut avoir une possibilité d'exclusion. Euh, voilà, le champ d'action, Donc c'est effectivement ce que disait Joris. On peut gérer plusieurs biens immobiliers et euh, surtout euh, gérer de l'activité et, et un ensemble immobilier. Le régime fiscal étant l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, c'est une, une particularité. On peut en fait faire exactement ce qu'on a fait euh, le, le type coopératif d'habitants avec la SIS coopérative, on peut parfaitement le faire avec une SIC de la même manière et ça va être beaucoup plus souple pour pouvoir intégrer des activités. Voilà, si on a un projet qui associe habitat et, et activité, on va pouvoir le monter sous forme d'une SIC. Une particularité de la, de la SIC, c'est également qu'on peut gérer des bénévoles. Il faut savoir qu'avec l'association, c'est la seule structure qui peut gérer des bénévoles. Donc, si vous organisez, je ne sais pas, du woofing, des chantiers participatifs, c'est quelque chose qui peut être intéressant à, à savoir. Un autre montage qui, qui sort un petit peu de l'état d'esprit des coopératives, c'est le montage avec une ASL. L'association syndicale libre, c'est assez particulier comme vous allez le voir, mais je trouvais on trouvait quand même intéressant de le partager. L'esprit, c'est qu'on est sur une structure où, euh, on, on ne gère pas collectivement des logements, ce n'est pas le propos du tout de l'ASL. L'ASL, c'est uniquement pour gérer des équipements collectifs. C'est souvent utilisé dans le cadre d'un espace comme un hameau ou un lotissement où chaque personne, chaque foyer a les propriétaires individuellement de sa maison, mais on souhaite pouvoir gérer collectivement, créer, gérer collectivement des équipements collectifs, avoir bon, une maison d'amis, une salle commune, un atelier commun, ce que vous voulez. Et effectivement, il y a cette structure-là qui est bien adaptée pour ce genre de choses. Ici, chaque membre possède ce qu'on appelle des cotes-parts dans, dans la structure. Euh, je, alors, le, le prêt individuel euh, bancaire est impossible, c'est uniquement le prêt collectif qu'on peut mettre en place. L'accès au crédit bancaire est normal, c'est une structure qui est commune, assez commune, donc il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. En tant que membre de la structure, je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis des créanciers de la structure. Le droit de vote dont je dispose est librement défini dans les statuts, comme dans l'association. Par contre, il est impossible de mettre en place une procédure d'agrément, tout comme il est impossible de mettre en place une procédure d'exclusion. Ça peut gérer exclusivement des équipements collectifs, hein, comme j'ai dit. Ce euh, qui est possible, euh, en termes d'activité économique, c'est gérer des activités dites d'exploitation des ressources naturelles. C'est assez inhabituel pour l'habitat participatif. On peut. Des choses comme l'exploitation d'un boisement ou d'une mine. Et puis, au niveau du régime fiscal, c'est l'impôt sur le revenu. Il y a plusieurs <rire> exemples hein, de projets qui se montent avec une ASL et c'est souvent sous forme de lotissement. Donc, chacun est propriétaire de sa maison. Et effectivement, on, on utilise une ASL dans ce cas-là. Le, le lotissement n'étant pas une copropriété, mais voilà vraiment, chacun est, est propriétaire de son, de son lot sans copropriété. Dans ce cas-là, l'ASL a tout, tout son sens. Et pour, pour finir, euh, moi j'avais envie de vous partager euh, des, des possibilités, des choses, euh, pour vous montrer aussi euh, euh, voilà, que l'imagination, le, le, euh, voilà, les, les, ces montages juridiques, on peut arriver à les, à les combiner, les composer, les... les, les les associer pour, pour faire des choses euh, avec des montages qui sont des fois des montages hybrides. Alors, j'ai envie de donner l'exemple de, de base, un, un exemple qui est à Mascobado, euh, qui est un montage, par exemple, un, un bailleur social qui a construit deux immeubles qui se font face. C'est l'opérateur immobilier qui a construit et soit il a, des, donc, il a vendu certains lots en direct hein, de la vente libre. Donc, il y a des personnes qui vont être propriétaires de leur logement. Il y a certains lots qui sont du locatif social. Et puis certains lots qui sont de l'accession progressive à la propriété ce qu'on appelle enfin c'est un statut qui s'appelle PSLA et, euh, et donc du coup sur un même lieu on va avoir des personnes euh, voilà, on va avoir une, une mixité sociale assez importante avec des personnes qui, qui sont en capacité d'acheter leur logement en libre euh, direct euh, des personnes qui vont être en, en accession progressive et puis des, des locataires et, et tout ce beau monde est, est complètement diffus euh, noyé dans, dans, dans, dans le bâtiment donc euh, voilà ça donne des des possibilités intéressantes. Et euh, alors, l'inconvénient, c'est qu'on arrive sur un montage en copropriété. C'est ce que je vous disais, des fois, le, le montage en copropriété peut être choisi euh, un peu par défaut, même si euh, donc le gros inconvénient, c'est que bah, quelqu'un qui s'en va peut vendre à qui il souhaite. Et du coup, il y a d'autres possibilités. Il y a, il y a certains opérateurs immobiliers un peu spécifiques qui, qui acceptent des montages un peu plus originaux. Mais on peut avoir, on peut imaginer par exemple une SCIA ou une S3C avec à l'intérieur de ce montage des personnes qui sont propriétaires de leur lot et qui donc font un prêt individuel pour leur lot. Mais on peut avoir également... Euh, soit un bailleur social, soit même construire une, une coopérative d'habitants, une, une SS coopérative qui a plusieurs lots, et dans ce cas-là avoir des personnes qui sont plutôt locataires. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a des possibilités euh, infinies, enfin peut-être pas infinies, mais très grandes, très importantes euh, dans ces montages juridiques. Vous dire aussi que là, on a été, voilà, on a quand même passé à peu près une heure à vous expliquer tout ça, mais ça reste du survol que dans les montages d'habitat participatif, tout se joue dans les dans les réglages, euh, tout montage juridique a voilà des, des possibilités de, de réglages, de, de finesse et chaque projet est différent. On vous renvoie évidemment vers des euh, accompagnateurs, des juristes, des notaires, des avocats. Formez-vous voilà à, à tout ça. Quand, quand vous verrez, quand vous comprendrez un petit peu les toutes ces subtilités, ben euh, à coup sûr, vous trouverez un montage qui vous convient. On vous le souhaite en tout cas. On vous remercie pour avoir suivi euh, cette vidéo. Euh, voilà, On vous met en lien sous notre. Euh, dans la description de la vidéo, les liens vers nos activités, ce qu'on propose, si vous voulez savoir plus. Et puis bon ben, bon courage dans vos projets. Hein, c'est vrai. Il y a une certaine complexité, c'est vrai, mais euh, je pense qu'on peut toujours réussir in fine à trouver chaussures à son pied. Au revoir à tous et bonne suite dans vos projets. Ciao, ciao. Bonne suite dans vos projets.